Bonjour à toi, cher spectateur. La grande magie de Noémie Ilvowski. Ben, bah, bizarrement, je dois avouer que ça me titillait pas plus que ça comme film. Euh, je trouve pas l'affiche forcément sensationnelle. Euh, je dois même avouer que par moments, je la trouve d'assez mauvais goût sur certains effets. Euh, mais au-delà de ça, ça ne me donnait pas envie. Je sais pas pourquoi. Alors que bizarrement, le cinéma de Noémie Ilvowski, enfin, c'est un cinéma qui m'intrigue, que je trouve plutôt intéressant, qui a de bonnes idées, qui a de sacrées propositions. Mais alors celui-là, bizarrement, pff, il ne me donnait pas plus envie que ça. Le résumé pour faire simple, dans un petit hôtel en bord de mer, une troupe de magie décide de s'installer dans la cour. Un homme, Charles, marié à Martha, décide de s'y rendre. Pendant le spectacle, Martha disparaît, sans laisser de traces. J'aime quand le cinéma français me surprend comme ça. Je trouve encore une fois que Noémie Lwowski a réussi à construire un film qui lui ressemble. Elle... À cette poésie, cette fantaisie, cette imagerie et cette manière de concevoir le 7e art qui lui appartient, qui est totalement atypique, que certains adorent, que d'autres détestent. Dans les deux cas, je peux un peu comprendre. C'est tellement radical parfois son style dans le côté imaginaire, surdéveloppé et complètement barré. Mais ça fonctionne ici. Je trouve qu'elle arrive à développer un moment de cinéma qui est doux, qui est suave, qui arrive à nous embarquer correctement dans une bonne ambiance qui arrive à dégager de super vibes. Honnêtement, je suis sorti du film, j'avais une bonne petite banane et j'avais des petits frissons. Alors que encore une fois, je le répète, ça ne me tentait pas du tout. La curiosité a fait que je me suis dit, essaye, t'as rien d'autre à aller voir cette semaine, peut-être que ce film va réussir à te convaincre. Et honnêtement, je regrette pas. Le film m'a totalement embarqué. Alors que pourtant, dans les 20 premières minutes, je me suis demandé si la démarche n'allait pas tellement être barrée que j'allais pas réussir à rentrer dedans. Mais, passé les 20 premières minutes... On se laisse embarquer, le délire fonctionne, l'ambiance marche, les personnages arrivent à nous emporter dans un espèce de torrent de, de joie de vivre et de plaisir qui, qui fait un bien fou, tout en gardant quand même ce petit poids dramatique si cher à Noé Lvovsky qui fait que son film fonctionne très bien. Imaginez le cinéma. Cela semble être une chose extrêmement compliquée et dense pour la plupart des auteurs, tant on a la sensation qu'aujourd'hui, il faut absolument aller dans une direction claire et ne laisser que peu de place à la fantaisie et à la folie qui doit habiter une œuvre et qui doit emporter le spectateur. Noémie Milzowski est une poétesse qui ne cesse de me surprendre dans sa manière de jouer et d'amener le cinéma dans une direction étonnante, oscillant entre conte et modernité, entre fantaisie et réalisme, entre simplicité et beauté, pour donner lieu à un moment de septième art qui ici, même s'il semble maladroit, passionne par sa douceur, par sa beauté, par sa tendresse et sa finesse. En termes d'écriture, donc, le film se base à la fois sur la pièce d'Eduardo Dofilippo de Filippo, très vaguement, et le scénario est ensuite écrit par Florence sevos par Noémie milvoski et par Maud Ameline avec la participation de Paolo Mattei qui joue également dans le film. Euh, J'aime en fait, dans l'écriture... Et dans sa globalité, le jeu autour du caractère des différents personnages qui vont permettre, entre guillemets, au spectateur d'avoir un ancrage global dans le film. Parce que si on devait se limiter au personnage de Charles, le personnage de Charles est très antipathique au début. Et, et du coup, c'est compliqué de réussir à rentrer dans le récit si on nous demande de nous attacher à un personnage où on n'apprécie pas du tout les traits de caractère. Où on va s'attacher certes à sa quête, mais où les traits de caractère sont un petit peu complexes. Et or, je trouve que le fait de jouer avec cette troupe, qui a vraiment une batterie de caractères complètement divers et variés, entre un personnage de, de, de forain qui, qui ne parle quasiment pas, l'espèce de professeur qui est ultra charismatique, mais également assez antipathique, sa femme qui est très attachante, mais toujours un petit peu en retrait. Je, je trouve que justement, le fait de construire des personnages qui ont des caractères tellement surdéveloppés, ça permet au spectateur de s'accrocher à un petit trait de chacun d'entre eux, et de se dire, je sais que c'est pas un personnage qui va embarquer dans ce récit, c'est toute cette bande. Et il faut que je comprenne ça, pour accepter ce qui va se passer dans la suite du récit. Et je trouve ça intelligent parce que, mine de rien, c'est risqué. Parce que comme je l'évoquais, durant les 20 premières minutes, on a un peu perdu. On se demande dans quelle direction veut aller Noémie Wzowski et ses co-scénaristes. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut nous embarquer dans un délire Est-ce qu'elle veut réussir à nous emporter dans un univers bariolé et assez chantonnant Ou est-ce qu'elle veut, au contraire, amener un poids dramatique assez fort par rapport au personnage de Charles et à sa quête Tout ça, en fait, est vague. Pour autant, on se laisse embarquer... Et on se dit que le voyage vaut largement le coup. Lvovski, aidé par Matei, Sevos et Ameline, construit un immense film sur la vie d'un homme, sur l'idée même de l'expression « se bercer d'illusions », amenant un personnage tourmenté et beaucoup trop accroché à sa femme à se laisser emmener et à se laisser duper par une troupe ne cherchant qu'une chose, vivre. Ce qui semblerait être une arnaque, dans les premiers abords d'un script, somme toute « Prenant devient, au fil de l'avancée du récit, une aventure sonnant comme délicate, comme enivrante, comme touchante et attachante, amenant son petit lot de réflexion, ses petits instants de beauté, mais également sa singularité dans le traitement de l'amour, dans une époque où celui-ci était rarement réciproque. En termes de mise en scène, euh, c'est vrai que je pas précisé, mais c'est une comédie musicale. Pas tout le temps, mais il y a quand même pas mal de moments chantés. En plus, sur des chansons de feu Chatterton. Moi, j'ai adoré. Et honnêtement, encore une fois, c'était la partie sur laquelle j'étais le plus sceptique lorsque le film a commencé. Je me suis dit « Oh là là, c'est une comédie musicale, j'étais pas sûr, bah ben, si si ». Et en fait, ça marche. Denis arrive à amener une mise en scène qui accompagne très bien l'aspect musical de ce film. Et honnêtement, je trouve que ça dégage une énergie qui est assez fraîche. Il n'y a pas beaucoup de films français qui tentent le pari de la comédie musicale dernièrement. Hein. Citément, mais, mais honnêtement, c'est tellement audacieux et, et tellement complexe à mettre en forme qu'il y a très peu de réalisateurs qui se disent, allez, je me frotte à ce genre. Non, ça leur fout les jetons, mais comme c'est pas permis. Et le fait de voir Noémie Wzowski tenter cette expérimentation, ben moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'encore une fois, ça marche. C'est un univers, c'est un délire, c'est une magie qui s'opère à l'écran. C'est un jeu à la fois avec le décor, à la fois avec les protagonistes. C'est tout plein de petites choses comme ça qui arrive à faire en sorte que ce film se construit correctement. Alors certes, encore une fois, je pense que ça va beaucoup diviser, je le vois déjà un petit peu avec les notes d'Allociné quand je vois que beaucoup de spectateurs ressortent en se disant « qu'est-ce que c'est que ce délire Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça C'est bizarre, c'est chelou, je comprends pas. » Encore une fois, je peux comprendre, mais je trouve la proposition tellement audacieuse et tellement bien faite, que du coup, Luzowski, elle cherche à nous embarquer absolument là-dedans. Et certes, c'est à tâton parce que même elle, même si elle a un univers, encore une fois, vous regardez ses précédents films, il y a toujours cette petite touche de fantaisie qui accompagne le récit, même si elle maîtrise ça, on ne peut pas quand même se dire qu'elle va complètement réussir à maîtriser la comédie musicale, et pourtant, elle y arrive, et plutôt bien. Lwowski sait emmener à la fois une forme de douceur, en même temps d'une beauté évidente, pour donner lieu à un moment de cinéma, cherchant constamment à convoquer l'émotion. L'émotion comme vecteur de sens, comme logique dramatique, comme finalité visuelle et esthétique d'un film sonnant comme iconoclaste. Bien sûr, on est typiquement sur le genre de film sonnant comme une proposition tellement unique qu'elle ne pourra pas emporter tout le monde avec elle. Mais pour autant, on ne peut s'empêcher de trouver une forme de douceur et de tendresse à cet ensemble, donnant lieu à cette œuvre émouvante, attachante, mais surtout à un film à l'image de son auteur, bariolé, fantaisiste et drôle. Au niveau du casting, celui-ci est assez impressionnant, parce que Lwzowski est allé chercher quand même beaucoup de monde au-delà d'elle-même, bien évidemment, qui joue dans le film et qui est très bien. Il y a Sergi Lopez, il y a Judith Chemla, il y a François de Morel, il y a Damien Bonnard, il y a Rebecca Marder, il y a le fameux Paolo Mattei, dont je vous ai parlé, qui était co-scénariste, il y a également Michel Esco, Laurence Tucker, Philippe Duclos, Armel, Dominique Valiédié. Enfin, je pourrais vous citer tout le casting, mais en gros, retenez ça. C'est un casting hétéroclite, qui mélange beaucoup d'acteurs, qui viennent beaucoup de la scène indépendante française, ou en tout cas beaucoup du cinéma d'auteur, mais qui ressortent tous comme étant très bons. J'ai été complètement embarqué par ce casting, je l'ai trouvé excellent, je l'ai trouvé bariolé, fantaisiste, cool, fun. Je l'ai vraiment aimé et j'ai retenu surtout un acteur parce que lui, il me sidère à chaque fois. Là, il est juste impressionnant et il a une palette de jeux qui est mise à sa disposition dans ce film, c'est juste parfait. Denis Ponalidé, c'est magnifique. L'acteur emportant tout sur son passage par le biais d'une interprétation absolument sublime, oscillant entre tendresse, brutalité et drôlerie pour un protagoniste captivant. Au bout du compte, la grande magie est une proposition de la part de Noémie Mzovski qui nous rappelle qu'au sein du cinéma français, elle ne rentre dans aucune case. Elle tente plein de choses, elle a son petit univers, elle est fantaisiste, bariolée, fun, drôle, divertissante, émouvante, elle arrive à faire beaucoup de choses avec son cinéma, ça n'est pas toujours parfait, il y a des petites maladresses, mais dans la grande majorité, elle est tellement à part. Que je ne peux que la soutenir dans sa démarche. Même si, bizarrement, avant de rentrer dans la salle, j'étais le premier à dire Ah, oh, ça me botte pas, ça va pas être fou, ça m'attire pas. J'aime qu'on me contredise. Donc, la grande magie de Noémie Mulzowski, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un parti pris. Mais c'est un parti pris qui marche pour moi. A plus